Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ici dans une finca dans le sud de Tenerife, chez des amis et dans cette vidéo je vais essayer de répondre à la question « Combien pouvez-vous gagner quotidiennement avec le trading ?» Alors bien sûr, ça dépend du capital que vous allez mettre au départ mais la première chose à faire c'est de suivre une formation de vous entraîner sur un compte de démonstration et je vous conseille de, de le faire avec un compte de démonstration comme si vous le faisiez avec de l'argent réel. Et ensuite vous pouvez commencer avec un compte de 500 euros, de 1000 euros, de 5000 euros selon vos possibilités et surtout selon le niveau de stress que vous pouvez supporter car évidemment si vous commencez directement avec 50 000 euros et que 50 000 euros pour vous c'est une somme très importante, vous risquez d'être stressé excessivement donc il vaut mieux commencer petit à petit avec un petit compte et puis vous augmentez le capital de votre compte ou vous le laissez fructifier avec vos gains ensuite les gains vous devez regarder ça plutôt en, en termes de pourcentage plutôt qu'en termes d'argent disons que si vous avez comme objectif de gagner 1000 euros par mois et bien on peut dire qu'avec un compte de 10 000 euros vous arriverez à faire 10% en, en suivant une méthode comme celle, ma méthode de scalping que j'enseigne. 10 à 20% par mois, c'est tout à fait réaliste. Vous pouvez chercher à faire entre 1 et 3% par jour de gains par rapport à votre capital. Donc après, bien sûr, si vous augmentez votre capital, si vous avez 30 000, et eh bien un capital de 30 000 vous pouvez compter, gagner, environ euh, 3000 ou 5000 euros par mois donc euh, selon euh, si vous tradez beaucoup mais vous pouvez compter faire entre 1 et 3% par jour. Donc c'est tout à fait réaliste. Euh, vous pouvez faire ça euh, en tradant 2-3 heures par jour, normalement c'est suffisant en, en cherchant donc les, moments, les les meilleurs moments de la journée pour trader donc en général c'est le matin et il ne faut pas excéder, je conseille, éviter d'excéder 2 à 3 heures par jour de trading parce que ça demande quand même une concentration assez importante. Donc il vaut mieux euh, essayer de trader peu, mais de trader bien bien sûr. Euh, le matin est le moment le plus opportun si vous tradez par exemple le forex. Moi je vous conseille de commencer sur l'euro dollar par exemple, qui est un marché pas trop euh, rapide et donc qui est très bien pour les débutants, c'est le marché que je préfère et à ce moment-là, vous pouvez, euh, en vous concentrant sur un seul marché par exemple, très bien arriver à ce type de performance. Donc comptez entre 1 et 3 euh, par jour de gains, vous pouvez faire 10 à 20 de gains euh, par mois, et euh, vous arriverez donc euh, d'abord à vous entraîner à obtenir ces résultats en compte démo, et ainsi petit à petit vous pourrez euh, passer en compte réel et arriver à faire euh, ce type de rendement, donc c'est une question qui revient assez souvent, combien peut-on gagner en trading Je pense que cette réponse euh, euh, vous donnera donc euh, des indications sur les résultats que vous pouvez obtenir. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, likez-la si c'est le cas, partagez-la, ça m'encouragera à faire euh, d'autres vidéos. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, c'est le moment, abonnez-vous ici et cliquez sur la petite cloche, ainsi vous recevrez un email dès que je publie une nouvelle vidéo. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir!